Et yo tout le monde, c'est Eridil, on se retrouve pour cette review des épisodes 3 et 4 de la série Halo qui a été diffusée ce jeudi 5 mai. Euh, et je ne suis pas seul puisque je suis en compagnie de Kino, comment ça va Coucou, euh, ça va, ça va, ça va, on parle de la série Halo donc moi je suis content, j'espère que vous aussi, vous êtes content. Est-ce que toi Eridil tu es content bah, je, je suis très content, <rire> sache-le. De, de alors alors ça, ça ravit mon petit cœur Ah. Et <rire> eh bien c'est bien. Bon bah allez, salut <rire> <rire> À bientôt <rire> Alors, qu'as-tu pensé de ces épisodes Alors, que, comme à notre habitude, nous allons commencer par une partie no spoil, bien entendu, puis enchaîner avec une partie spoil. Voilà, au ah. moins comme ça, pas de problème pour voilà. les personnes qui n'ont pas, euh, pas vu les deux épisodes, 3 et 4. Euh, et bien moi, j'ai ai bien aimé. Euh, ces épisodes placent le décor, on va dire, ils placent les personnages. Euh, les personnages sont cohérents, alors après au niveau de ce qui se passe, c'est un petit peu lent, ça je pense qu'on sera d'accord tous les deux. Oui, ça va, je suis complètement d'accord, le, le rythme est beaucoup plus posé euh, et, et lent que, que sur le... notamment le premier épisode, plus, plus oui, que le second. Oui, mais... le, le premier va, va très vite comparé aux autres, mais je ne trouve pas que ce soit quelque chose qui soit particulièrement désagréable, parce que les dialogues sont quand même bien faits, les personnages se mettent en place, il y a des différences avec le jeu, donc même nous, en tant que fans, on peut découvrir quelque chose, on peut s'amuser à, à, à, voilà, à regarder les différences, à, à voir et à essayer de, de comprendre dans quel sens ça peut aller. Et moi, je trouve que tout ça, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Bah, de toute façon, on en parlait dans, dans la première review, et enfin oui, il y, y a toujours des différences par rapport au, au jeu. Enfin ça c'est indéniable et pour le coup je trouve que là enfin, on s'éloigne tellement des jeux en fait que moi je m'amusais même plus à faire la diff. Il y a juste avec le, le personnage de, de Miranda et de la Silver Team qui, qui est l'équivalent en fait de, du reste de la Blue Team. Ouais. Euh, il y a... Avec ces personnages là qu'on n'a pas trop trop vu au final dans les premiers épisodes que là on voit quand même un petit peu plus, euh, on, on s'amuse à faire ce jeu des différences je trouve. Mais euh, glo globalement, moi, je ne me suis pas tellement amusé à le faire, au final, euh, dans les épisodes 3 et 4. Euh, enfin, c'était... En fait, voilà, tu le fais au début, et puis bon, au bout d'un moment, tu rentres dedans et, et tu passes au-dessus, je trouve. Sans, sans spoil, je pense que sur Cortana, ça peut surprendre, quand même. Euh, oui, ah oui, oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai, puisqu'on voit enfin le, le, le personnage de, de Cortana. Euh... Oui. Alors, oui, c'est... <rire> <rire> moi, enfin, franchement, c'est tellement différent. Je me dis, bon, Zeph, je ne suis pas fan de, du choix euh, du, du choix de son design. Je ne je vois pas tellement l'intérêt de... Quand, quand ils étaient avec euh, euh, le côté avec bleu, des plans un, un petit peu en arrêt sur image, c'est vrai que ça faisait bizarre. Mais de l'avoir bougé, euh, moi, ça ne me choque pas trop. En, en fait, je trouve que sur les images qu'on voyait de la promo, elle avait un côté un peu flou un peu ouais. flouté, un peu trop lumineux. Tu sais, ça faisait un peu euh, Seigneur des Anneaux quand tu vois les elfes. Donc, ouais, ouais, tu ouais. tournes la saturation à fond, hop, tu vois plus <rire> rien à part... Euh, et ça, mais en, en vrai, c'est moins, cho moins choquant. Je trouve la première apparition m'a fait bizarre. Et après, je me dit, bon, en fait... Euh... Oui, voilà, bon, c'est ça. Bon, ça va. Enfin... C'est ça. Et globalement, après... Euh... Après, moi, j'ai envie de spoil, là, pour, pour indiquer oh, les oui, éléments de toute façon, qui enfin Pareil, euh, on ne va pas faire tel, mon feu sur la, partie, euh, sur la partie no spoil. Mais plein de choses qui sont intéressantes. Si vous connaissez le, le, le, lore, euh, le lore du jeu, euh, voilà, on va parler de Cortana, on va parler d'Eridanus 2, donc la planète de John, <rire> hein, qui est sa planète euh, depuis, depuis 20 ans dans, dans les romans. Euh, planète natale. Ouais. Ouais. Ouais. Plein, ça, plein de choses qui sont, qui sont intéressantes comme ça. Il y, y a énormément de plein d'œil dans, dans, une, de, dans, dans de clin ces deux oui, épisodes, il y en a, y a beaucoup. Il y a même euh, dans le marché, euh, alors je sais plus si c'est au début de l'épisode 3 ou de l'épisode 4, je crois que c'est l'épisode 4, euh, quand euh, enfin, ils sont dans un marché à un moment donné, euh, des personnages sont dans un marché, et il y a une Xbox qui est euh, cachée dans ah, le marché, pas vu. en mode, en mode easter J'ai, J'essaierai de, de trouver l'image et, et, euh, et je la mettrai au montage c'est rigolo vraiment cool. ouais ouais enfin moi je trouve que c'est génial ça, ça je crois que ça fait relativiser le ak euh, le AK du premier épisode c'est bizarre ils ont pas mis une ps2 tu vois tu, tu te demandes pourquoi <rire> oui. Tu... oui ah ou même une ps1 tu vois à ce niveau là il y avait pas de concurrence avec xbox ils pouvaient, <rire> ils pouvaient. ouais ouais euh, non mais après, ouais, de toute façon moi je te rejoins, je pense que sans spoiler ça, ça va être compliqué de parler de ces épisodes puisque f fondamentalement bon, il, il se passe pas grand chose encore, enfin je pense que ça a démarré euh, dans, dans les épisodes suivants euh, mais là il se passe pas grand chose, ça pose énormément les bases euh, alors il me semble que dans, dans la première revue on en parlait, on disait que quelqu'un qui connaît pas Halo euh, il va avoir du mal à rentrer dedans en fait parce que ouais. tu ne présentes pas bien les ennemis, tu ne présentes pas bien les personnages. Et au final, on rentre directement dans, euh, dans des débats sur, sur les, les, qu'est-ce que c'est un Spartan, au final. Euh, avec des notions, je trouve, enfin un peu avancées. On va dire qu'avant, avant, les livres étaient complémentaires des jeux. Donc, tu allais voir les livres et puis ça apportait des éléments supplémentaires sur les jeux. Alors que là, tu commences directement sur une série qui se base sur des livres et qui se focus sur des trucs euh, qui font partie du, du background de Halo, en fait. C'est un peu bizarre. Je me dis, quelqu'un qui commence la série, et euh, bon, bah, toi, tu le disais en, en connaissance de, de ces épisodes dans la précédente interview déjà, mais que, franchement, quelqu'un qui ne connaît pas Halo, je, je pense que vraiment, il se demande vraiment quand est-ce que ça a commencé, parce qu'actuellement, ça ne fait que parler. Il y, y a beaucoup de séries aujourd'hui qui fonctionnent comme ça. Euh... Avant que la série sorte, pendant ouais, la pré-promotion... Ouais, c'est-à-dire, prend un froid, quoi, en fait. Ils il parlaient beaucoup de, de vouloir faire leur Game of Thrones. Pour Allo, pour Allo Pour Halo. pour Halo. Je leur série. souhaite bien du courage, hein, parce que là, il y a du challenge, <rire> quand même. Hein. Mais, mais Game of Thrones, finalement, ils parlaient énormément. C'était énormément de dialogues. Oui. oui, oui, oui, oui. Mais Game of Thrones, au bout de 8 épisodes, on te flingue le personnage principal, quand même. Alors, que, Alors... Bon, là, s'il nous flingue le, flingue le personnage principal au bout du 8e épisode, je pense que ça a gueulé quand même. Hein. On n'est pas, pas arrivé au 8ème épisode, encore Donc si ça se trouve... Euh... Non, ça se trouve. <rire> non, on, on, si va, ça... on va pas parler de malheur, il ne faut pas exagérer. Il a, il a enlevé son casque une fois de trop, et le Jackal, il était là. <rire> son sniper était... était prêt, il a tiré. Et c'est réglé, <rire> c'est réglé. <rire> bah, là, si, si se passe ça, c'est, j'arrête plus... les, j'arrête. <rire> là, faut je, pas je, exagérer là. Je pense pas, je pense pas que ça finisse comme ça. Je pense pas. Mais ça serait drôle, ça serait drôle parce que ça serait inattendu quand même. Oui, oui, bah, bah oui, oui. Bon. Alors bah, est-ce que est-ce que tu as envie de, de spoil bien grave bah, J'ai envie de spoiler sa mère parce que je t'avouerai que, je veux dire, il y a en fait, 20... C'est que des dialogues, tu, tu veux ne pas spoiler quoi hein Enfin, parler sans spoiler euh... Et voilà, voilà. Donc moi, je te propose de passer à partie spoil. Et re, re, nous revoilà. Cette fois-ci, on va spoil, comme le disait, on va spoil bien sale. Euh, Cortana, Cortana, on avait dit, je crois qu'on va commencer directement par Cortana Cortana qui est un petit peu le personnage central d'une certaine façon Le dernier personnage qu'on découvre dans ces épisodes Est-ce qu'avant ça tu veux faire un résumé rapide de ces deux épisodes, des épisodes 3 et 4, Eridil euh, Bah oui, oui, oui, alors attends parce que je ne me souviens même plus quand il commence le 3 <rire> L'épisode 3 commence avec un flashback qui nous présente la jeunesse de Maki On découvre une humaine, une humaine qui est dans une planète euh, un petit peu hostile pour les humains, enfin c'est du travail, c'est presque de, de, de la mine. Euh, on lui raconte une histoire, on a l'impression d'avoir une fillette qui rêve et qui en même temps reste pragmatique sur les possibilités que peut avoir le monde. Voilà. Elle semble vraiment euh, comme si elle avait connu que ça. Euh, elles, ils sont maltraités, ces enfants, au milieu de, de, de, de, ce, de, ces travailleurs, de tous ces travailleurs, on ne sait pas vraiment trop où ils sont. Et le flashback se termine finalement avec un assaut Covenant, qui, où il découvre grâce à un appareil technologique que Maki est euh, une élue sacrée. Voilà, en français le terme « élue sacrée ». Et donc après le flashback, on retrouve Pitié qui teste un petit peu euh, Maki pour savoir exactement où est-ce qu'elle est, -ce qu elle est euh, si elle est vraiment avec les Covenant ou si elle tend vers les humains. Ben voilà, moi j'ai cette, cette impression de peur euh, de Pitié. Euh, euh, oui, oui. Pitié. Mais alors, moi, cette <rire> peur, je l'ai compris euh, du style. Euh, elle est trop précieuse aussi pour qu'on la mette en danger. Et c'est vrai que. Oui, totalement. totalement. Ah ouais, totalement. C'est ouais, vraiment une arme. Donc, ça, c'était le, le, le début de l'épisode 3. Et euh, cet épisode 3, il est beaucoup construit euh, bah, autour de, de la dualité entre le, le Major et euh, Maggie. D'ailleurs, visiblement, les, les Covenants sont au courant que, que les humains ont aussi, euh, du coup, un, un élu sacré. Je ne sais pas comment, mais ils sont au courant. Bah, ils ont euh, l'élite. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah, tu as, raison, hein. ah, oui, as euh, raison. Dans le premier euh... épisode, ils le voient, ouais. et, euh, et ensuite, dans cet épisode, on a euh, donc John qui se pose de, de plus en plus de, de questions suite au aux visions qu'il avait euh, en touchant l'artefact Forerunner, et il va aller jusqu'à retirer euh, la, la puce qu'il avait dans le bas du dos qui libait euh, ses émotions. Alors, euh, avec l'aide de, de, de Cortana, on, a pas, on va en parler après parce que le personnage de Cortana est quand même intéressant. Euh... Euh, bah avec l'aide de Cortana, alors, euh, enfin, un, peu, un peu à, à contre-coeur au début, oui. on va dire. oui, oui. Bah, elle suit les ordres, on va dire. Cortana suit les ordres. Oui, oui, mais d'ailleurs, euh, Cortana, elle est totalement antipathique, d'ailleurs, hein, au début. Hein. Oui. C'est bizarre parce que ça ne correspond pas vraiment à, à l'image qu'on avait du, du, mais du personnage. Mais c'est ça que même. je trouve intéressant, avec la, le, le développement de personnages qui peut se faire et la relation qui va pouvoir se faire euh, progressivement. Dans les livres, en comparaison. Oui, oui quasiment directement, parce qu'au début, le major était un petit peu réticent, mais <coughs> directement, tu as eu quand même une relation qui s'est créée, une relation positive qui s'est créée entre eux, et c'était euh, à la fin du programme ben, va... c'était bon. On va okay. dire que les raisons d'avoir euh, l'IA n'étaient pas du tout les mêmes dans, dans et, le, oui, le, le jeu et, et dans, le, dans la série. Dans la série, c'est vraiment un outil de contrôle, et euh, d'ailleurs, différence notable, euh, l'IA est directement euh, mise dans son cerveau, donc, en fait, elle est tout le temps là et elle apparaît n'importe où euh, quand elle veut. Quoi. Alors, sur la forme, ça change, mais sur le fond, c'est pas si différent parce que euh, quand elle était dans l'armure et que le, le major portait son armure, euh, elle était comme dans son cerveau. Elle arrivait même à lire ses oui. pensées plus ou moins. Euh, oui. Du coup, en fait, on se retrouve finalement sur un même schéma Sauf que comme le Major retire assez régulièrement son casque, ben il fallait ça. trouver une parade. Ben, <rire> mais c'est exactement ça. Moi, Je m'étais demandé au début pourquoi ils ont fait ça. Et en fait, vu que tu le vois sans son casque tout le temps, et bien en fait, euh, oui, c'est pour qu'elle soit tout le temps là. Mais il y a quand même un schéma de puce quand même. On a vu une espèce de puce. <rire> oui, d'ailleurs, la, la, la manière dont, dont Cortana est fabriquée, c'est horrible. Mais c'est à la fois horrible et c'est génial mais euh, enfin... là franchement quand tu vois Alc qui parle à son clone et qui sait qu'elle va la tuer oui et s'en fout une psychopathe. quoi <rire> non mais c'est une psychopathe c'est vraiment une psychopathe la, la clone elle-même qui sait qu'elle va mourir <rire> bah oui parce qu'en fait c'est une clone d'alcé donc elle a un peu le même type de raisonnement et en fait ouais. elle sait très bien euh, jusqu'où elle serait elle-même capable d'aller au final ouais c'est exactement et enfin, ça c est, c est, elle est vraiment mi mise face à, à, ses peurs, enfin à ses questionnements les plus profonds. Quand elle lui dit euh, « Est-ce que tu t'es jamais demandé de se tirer jusqu'au bout euh, une ouais. fois que tu aurais ton clone en face de toi ?» Elle dit « Osef. » Elle pose la question sur, euh, sur le nombre d'enfants qui a survécu au projet Spartan aussi. Oui, oui, oui. Et, et elle est triste d'apprendre que la moitié est mort. Donc en fait, l'ALC d'avant était différente de l'ALC de maintenant elle a évolué, oui, ça oui, c'est oui. intéressant, et comparé au, au livre, c'était pas possible pour Alcée de, voilà, pour faire la petite aparté, euh, dans, le, dans le lore du jeu, Alcée n'a jamais pu discuter avec ses clones, parce que elle avait tout optimisé sur le cerveau, et le corps était... Euh, bah, c'était pas viable, quoi. C'était une enveloppe. Euh... Euh, oui, ça, ça d'ailleurs, je me demandais... Euh, je me disais, c'est marrant, parce que dans les livres, elle a jamais parlé à ses clones. Alors, je, je connaissais pas exactement comment le, le flash clonage était, était foutu dans les livres. Mais euh, il, moi, il m'avait semblé, dans les bouquins, que c'était carrément que le cerveau qui était cloné. Euh, t'as quand même une enveloppe, mais euh, t'as quasiment rien, quoi. Ouais, mais, mais ça plus ressemble à rien. Et... Le... Ouais, d'accord. C'est horrible. C'est <rire> vrai, vraiment une sociopathe. C'est dégueulasse. Oui, quand tu imagines le truc, c'est dégueulasse. Je ne sais pas ce qui est le pire, en fait, entre les deux. <rire> euh... Non, <ouais>, je ne sais pas. <rire> c'est une bonne question. <rire> c'est une bonne question. Euh, Puisqu'on est dans les... dans les ressemblances et dans les différences, il y a quelque chose que j'aimerais bien noter là, qui est vraiment très marrant, je trouve. Euh, dans les livres, euh, déjà, donc euh, l'intelligence artificielle qui devait apprendre euh, aux Spartans euh, à être des Spartans, c'était leur euh, IA instructrice, ouais, avait conseillé... Euh, déjà, je crois. Oui, déjà. avait conseillé à Alcé de euh, faire oublier, de faire perdre la mémoire aux Spartans pour qu'ils soient plus efficaces sur le champ de bataille. Qu'ils oublient d'où ils viennent, qu'ils oublient euh, toute cette histoire. Et finalement, eh bien, dans cette série, il n'y a pas déjà, il n'y a pas cette IA, mais euh, Alcé a suivi ce conseil qu'elle n'avait pas suivi euh, dans les romans. Donc, oui, il y avait cette notion, en fait. En, en fait, c'est bizarre, parce que dans les, dans les jeux, dans les romans, les, les Spartans ne, ne se posent pas du tout de questions. Leur, leur mémoire n'est pas effacée. Pour autant, ils s'en foutent, en fait, de leur passé. Ben Elle a toujours joué la transparence en leur disant « Vous allez sauver le monde ». Et globalement, ça a suffi à les oui, faire euh, euh, évoluer de cette façon. Mais, mais je trouve ça vraiment marrant, tout ce travail qu'il peut y avoir sur leur passé et tout. Alors, le, le truc, c'est qu'en même temps, dans les jeux, on était propulsé des Halo 1, où tu avais directement les anneaux, les Covenants, il faut sauver l'humanité. Bon, au final, bon, tu t'en fous un peu, quoi. Mais ouais. là, le truc, c'est que avant, avant qu'il y, euh, y ait la guerre contre les Covenant et tout, les Spartans, ça n'avait aucune justification morale, en fait. Autant, contre ah les oui. tu dis « Ah, ben bah, ça justifie les moyens et tout. Alors que, au final, » Alors qu'au final, contre les Insurgés, c'est des gros malades de faire ça. <rire> et du coup, c'est normal, en fait, que, que ça soit une thématique de la série, Oui, au final. Oui, moi, enfin vraiment, sur la série, je n'ai rien vu de véritablement choquant. Même les modifications, en fait, qu'il peut y avoir ont une forme de logique. Comme on le disait là, rien que par rapport aux Spartans, ça peut faire bizarre. Qui est dans les livres, on n'est pas effacé leur mémoire, tout se passe bien, ils se posent pas de questions, ok. Et bah du coup là, il te règle le problème pour que ça colle plus en fait. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Ça, je trouve là le lore de Halo dans la série plus crédible que celui des jeux et des livres. Euh, bah, je... Il est plus simpliste, en fait. Il n'est pas mauvais, le lore des, des, des livres, surtout, on va dire, mais il est plus simpliste. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh... On, on va dire que, enfin, pour moi, c'est plus le format de la série qui, qui explique ce, cette différence. Aussi. Pour bah moi, oui, c'est oui. simplement le, le format qui, qui justifie, que, qui, qui s'arrête là-dessus, parce que les séries s'arrêtent beaucoup sur les, les personnages et l'évolution des personnages. Oui. Là où, au final, un jeu euh, met moins l'accent là-dessus, et euh, c'est plus difficile à Exception. faire passer dans des livres, je trouve. Oui. Parce oui que dans la... des livres Non, les livres, euh, c'est quand même un très bon format pour faire évoluer des personnages. Enfin, en tout cas. Dans la, dans la série, déjà, elle pose bien les bases qu'entre Alcé et, euh, et la marine, même, même Loni, euh, bon, c'est un peu limite. Quoi. Quand tu vois que même Parangowski trouve sa limite, alors que Parangowski, c'est une psycho aussi, hein, dans, oui. normalement. Oui, oui. À côté, elle a l'air gentille. Mais c'est ça, c'est ça. <rire> non, je, je lui fais pas confiance quand même. Quand tu regardes l'épisode, tu t'attends à ce qu'elle t'en mette une quand même euh, à l'envers, euh, bien comme il faut. Oui, oui, oui, non, mais c'est ça. Parce que elle a, son personnage, on l'a quand même découvert euh, où elle dit « Tu es Quan ». Alors il y a personne qui l'aime, Quan. C'est pas le problème. <rire> c'est juste que c'est pas que, quand même quelqu'un. C'est vrai que <rire> quand, quand ça switch sur Quan, euh, ouais bon. Mais il y a Soren que... avec elle. Ah du coup bah, Soren ça passe. Du coup, ça, ça, oh, ouais. Soren il, il est solide hein, Il est solide ah, Soren. Oui. Ah je, je l'aime. Oh je, je, je continue à dire que c'est mon personnage préféré. Ah non, mais je, non, mais il est, je trouve vraiment, vraiment excellent. Mais par il, contre... Il, il va par mourir, contre... obligé. Mon personnage préféré meurt toujours dans les séries. Alors, je vous spoil quelque chose que moi-même, je ne suis pas au courant. Mais, mais il va très certainement mourir. <rire> il n'est pas un tout petit peu stupide d'aller tout seul avec elle euh... Et de garer son vaisseau... Tu, tu, de, de, de toute façon, dans tous les trucs de SF, tu gares ton vaisseau, on vient te le piller. Ça se passe oui. toujours comme ça dans les Space Oui, c'est oui, Il a garé est son vaisseau, il n'est ah, pas assez loin. <rire> il n'est pas assez loin. <rire> et Alors, ben, euh, ça a pas manqué. Euh, on n'a pas trop parlé de, de l'épisode 4, euh, justement. Alors, bah là, on arrive. C'est dans l'épisode 4 qu'il arrive sur Pour résumer l'épisode 4, le Major va suit ses, ses visions et arrive sur Eridanus 2, donc la planète où il a vécu enfant, avant d'être capturé par alcé De son côté, il y a Miranda Keys qui rencontre les l'Espartane et qui va étudier euh, l'artefact, comme tu parlais tout à l'heure. Et en gros, sur Madrigal, ben, ça se passe mal avec quan qui fait de la merde. Mais pourquoi est-ce que ça se passe mal Parce qu'elle fait <rire> n'importe quoi. Et c'est incroyable dans cet épisode, tous les gens à qui elle parle meurent. <rire> oui c'est vrai, non sauf le garçon oui qui mais lui il est euh, parti euh... oui oui oui <rire> il l'a compris mais je trouve que n'empêche alors elle est chiante mais son personnage est quand même super bien fait, il y a une logique euh, oui ah, trouve... non mais en, en fait ça, je trouve que l'écriture du personnage est logique elle est complètement dépassée mais oui. euh, elle y va, elle sait même pas pourquoi vraiment elle y va mais elle y va et je trouve que ça marche en fait oui, oui, Alors non, mais juste après, moi, je suis d'accord, j'aime ai, pas le personnage, parce que je trouve, enfin, il a pas de charisme, euh, on pourrait voir <rire> d'autres trucs que voir elle, mais le personnage est cohérent, et tu sens que c'est un personnage qui, en l'occurrence, va monter. Oui. Ça, c'est un personnage qui va monter, et là, tu vois qu'il y a absolument tout qui est contre elle, mais elle continue quand même, et à la fin, ça va lui donner raison de continuer, mais enfin... C'est forcé que ça se passait comme ça, quoi. Ah, S'il si y a un personnage qui meurt, je serais quand même pas surpris que ce soit elle. Oui. <rire> mais là, de toute façon, entre Soren ou elle... Euh... Ah bah, je préfère elle, quand même. Bon, oui, oui mais, ouais. mais il est solide, Soren, comme on dit. <rire> <rire> là, je serais vraiment triste, quand même. C'est lui qui meurt euh, direct, euh, fin de saison 1, pour te clore la saison 1. Là, là, je suis fané, là. Euh... Bah, par... oui, oui, pareil. Non, je, je suis d'accord, je te rejoins. Après, Alors, on, on peut parler aussi de, de Miranda. On n'a pas, pas beaucoup parlé voilà, de Miranda c était, c était et, et de Kai. C'est exactement sur eux que je voulais rebondir. Parce que c'est assez intéressant euh, ce qu'ils ont fait avec eux. Bah, et... J'étais assez étonné de Kai qui, qui se dit « Oh, le, le, le Major, il a enlevé sa puce. Donc, je vais l'enlever aussi. » C'est l'exemple. Le Major, c'est le Major. C'est l'exemple. Donc, il, on suit ce qu'il a fait. Non, mais j'ai trouvé ça inattendu. Je, en fait, je m'attendais ouais. plus, tu vois, dans, dans l'épisode 3, quand il enlève sa puce, elle le voit. Et en fait, ouais. à la base, je m'attendais à ce qu'elle le balance. Ouais. Et en fait, non. Voilà. <rire> en fait, non, pas du mais, tout, elle fait, mais... elle fait juste la même chose. Mais alors, les autres Spartans, ils sont impassibles. Hein. Elle, elle, elle, elle est là, elle est devenue intenable. Ah, ils sont totalement. <rire> c'est une gamine, c'est une véritable gamine. C'est exactement ça, c'est une gamine. Faut les mettre ensemble avec quoi <rire> <rire> tu les envoies sur Madrigal et tu les laisses là-bas toutes seules, toutes les deux. <rire> non, mais c'est exactement ça. Tiens, je vais me teindre les cheveux en rouge. Je sais pas pourquoi aussi, mais. Enfin, c'est une espèce de, de rébellion. C'est une image pour montrer que tu essayes de, de sortir de, des clous. Euh... Mais en fait, c'est marrant parce que moi je me disais, mais que, quelle va être la. En fait, le premier truc que tu dis, tu dis, est les cheveux en rouge Bon, les gens vont le voir. Ah oui <rire> Voilà, mécaniquement. Et tu dis, quelle va être la réaction Et en fait, la réaction, c'est marrant parce que tu vois vraiment que les, les autres Spartanes s'en foutent. Je crois qu'ils oui. n'ont pas d'émotion. Par contre, euh, en fait, ça permet de développer beaucoup le lien qu'il y a euh, entre Miranda et les Spartanes. Et en fait, tu vois que les Spartanes ils sont vraiment en vase clos complètement. Et à part Alcé, il n'y a personne qui leur parle. Enfin, Ils sont ouais, vraiment voilà, dans un monde à part. C'est un peu ça c'est un peu ça mais euh... enfin je sais pas il hein. y a quelque chose à faire même Miranda je l'ai trouvée intéressante oui moi aussi euh, très humaine moi très aussi humaine au, dans... au début euh, je... enfin, elle était juste candide dans le premier épisode ouais alors que là euh, elle a un vrai ben, je trouve elle a un vrai intérêt elle a un vrai développement alors à, à la fin la conclusion de tout ça c'est un petit peu que les Spartans continuent de, de trouver leur place plus ou moins enfin les Spartans et les autres personnages en fait c'est pas que les Spartans et, et du coup, bah, on a cette impression que ça avance pas trop. Pour une série qui est censée être série d'action, on n'a pas beaucoup d'action. Hormis ce petit passage avec euh, Maki qui monte à bord d'un vaisseau de l'UNSC euh, pour essayer de, de choper des informations. Elle monte avec des, des, des verres Leggolo euh, et elle défonce tout. Et je trouve cette scène trop stylée. Oui, alors par contre, ils sont totalement stupides. <rire> le gladius. tiens, il y a un vaisseau ouais. covenant avec personne dedans. Mmh, mmh, ça ressent pas du tout à un piège. <rire> Je bah. trouvais ça totalement stupide. En fait, tu te dis ah mais ils sont gentils, ils veulent sauver une humaine et tout, mais sauf que trois épisodes avant, euh, ils assassinaient des, des rebelles sans vergogne oui, quoi. T'as fait. Et en tout fait, fait, fait. j'ai trouvé le contraste un peu débile en fait. Bah après c'est chaque capitaine à sa personnalité. Oui, après ouais. l'autre, il, attends, il est, il est commandant de frégate là, il a tout son équipage qui est sous sa responsabilité, ils envoient une navette avec personne dedans, ouais qui revient, ouais, ouais. et puis là ils se font aborder. Je trouvais ça stupide. après <rire> oh, ils auraient réussi à rentrer. Après c'est si vraiment, vraiment stylé, je trouve, la scène, je suis d'accord, elle est bien réalisée. Par contre c'est stupide. Ouais. Bon, ouais. Mais bon, il y a plus choquant, je trouve, quand même. Bon, enfin, oui, oui. Est... Elle n'est pas intelligente, mais euh, ça passe. Il y a pire. Oui, oui, non, mais surtout que la, la mise en scène est pas mal. Surtout que tu vois en plus les, les verres chasseurs euh, qu'on avait déjà vus dans, dans Nightfall. Les réalisateurs, euh, même, ils, ils ont l'air hein, de bien aimer hein. les, les verres de ouais. chasseurs. Même Forwarding to Dawn, l'une des dernières scènes, c'est le, le Major qui écrase oui, un des verres. c'est vrai. Bah, ils aiment bien les verres. Il y a peut-être ouais, quelque chose à creuser, là. C'est vraiment, <rire> vraiment l'espèce Covenant euh, qui est la plus intéressante, je trouve. Qui est la plus alien, d'une euh, certaine façon. En fait, je trouve que le coup du, du, du verre dans l'espace, ça fait euh, beaucoup euh, ref... enfin, ça fait penser à beaucoup d'autres séries SF où il y avait des trucs un peu pareils, je trouve. Bah, déjà, dans leur forme, ils font quand même assez go pour les personnes qui ont regardé Stargate gate 1 voilà, mais c'est à ça que je pensais, en fait. Euh, surtout. Et alors, ils n'ont pas la même... Euh... Enfin, ça ne fonctionne pas pareil, quoi. Mais dans l'esthétique, il y a quelque chose. Alors, une autre scène que moi, j'avais trouvée intéressante, euh, qui n'avait rien à voir avec cette scène, c'était dans l'épisode 3. Euh, on n'en a pas parlé. C'est quand le Major euh, se balade sur Rich. Alors, euh, sur le principe de, de, de la série, c'est pour qu'il découvre ses émotions. Mais moi, en tant que, que fan d'Alo, qui est joué à Halo Reach, qui est lui la chute de Rich, je trouve que c'est cool de se balader sur Rich. Juste de voir Rich, de prendre le métro sur Rich, ah d'aller voir un concert sur Rich. C'est génial. Ouais, moi j'ai trouvé ça trop vie bien aussi. De Rich. Mais en fait, moi globalement, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série. C'est le fait de, de juste de voir des décors de Halo en fait. Oui. Tout simplement. Ouais. Et que t'as pas l'habitude de voir à côté. Enfin quoi qu'il y a. Ça, ça ça pourrait faire une, une, bonne, map une bonne map multijoueur. D'ici 3 ou 4 ans, elle sortira sûrement sur une chaîne de On est 3. dans les délais, là, on est dans les délais. <rire> euh... Bah oui, ah... oui, et puis même, je trouve que le, le, le Major, qui, qui a des, qui a des, des sentiments, c'est pas choquant non plus. Non, bah déjà, on est quand même un petit peu habitué avec euh, Halo 4. Euh... En, en fait, ouais, moi, il m'a fait pas complètement penser au Major d'Halo 4. Bah, pour moi, la série est une suite spirituelle de ce qu'était Allo 4. Bah oui, oui, oui. Euh, non, mais est, on, est, on est vraiment dans cette lignée-là. Et, euh... et puis, non, mais vraiment, ça ne me choque pas. M même dans l'épisode 4, là, quand il retourne dans la maison de son enfance, qu'il a des souvenirs et tout ça, euh, il a des, des sentiments. Tu le vois, tu le vois sourire, tu ouais. le vois euh, limite avoir peur. Et moi, je me dis... Enfin, sur le papier, comme ça, moi, j'aurais dit non de suite. Mais ça passe. Franchement, ça passe, je trouve. c'est Et dans, dans les petits jeux, euh, encore une fois, euh, on va faire des, des comparatifs. Euh, donc, dans l'épisode, euh, on voit sa chienne, euh, à John, qui s'appelle Ellie. Et dans... Alors, je sais plus trop où c'est. Euh, mais il y a une page sur le Wikipédia qui parle de Ellie. Ellie est une amie d'enfance de John. Qui était sur Eridanus. Donc, en fait, la copine... De de, de de John est devenu un chien dans la série. Oui, mais c'est pas la première fois qu'il change l'espèce de, de personnage dans la série. Je, je pense je pense qu'il faut quand même le souligner parce que c'est marrant. Mais de toute façon, euh, dans, dans la, on t'explique bien ce qui était Eridanus 2 dans, dans la dans la série. Et donc c'était une planète qui faisait partie d'un programme de, de, de terraformation en fait. Ouais. De planète. Ah ouais c'est ça. Donc, a été rendue euh, habitable, alors qu'auparavant, elle était aride. Donc, en fait, euh, vu qu'il n'y a pas grand monde sur cette planète, c'est pas étonnant que son ami, c'est un chien. <rire> <rire> non, mais bien sûr, bien sûr. Ça, qui est complètement différent, d'ailleurs, euh, théorie, euh, complètement différent de, de, du livre, ou du lors du jeu, euh, mais c'est parce que euh, Eridanus 2, je crois, est une planète assez euh, insurrectionniste. Du coup, ça aurait peut-être fait un petit peu trop avec Madrigal. On aurait eu l'impression qu'il y a plein d'insurrectionnistes partout. Euh, du coup, euh, ils ont... Oui, parce que pour le moment, dans la série, à part, euh, à part Madrigal et euh, là où euh, Soren vit, là, je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle. Les Décombres. Ça. Les Décombres, voilà. À part ça, qui est pour le coup, même pas un endroit vraiment insurrectionniste, j'ai l'impression. C'est juste euh, un repère hors la loi. Ouais, ouais c'est même pas enfin ils défendent même pas de cause c'est des opportunistes <rire> euh, on nous parle pas spécialement d'insurrection ailleurs quoi vite euh, fait au avoir, début je crois avoir. dans le premier épisode ils ils, ont, ils y font référence mais c'est ouais, pourtant quand Miranda fait... parle à Quan justement pardon quand Miranda par la Quan par hologramme, quand elle est dans le oui, condor... Oui, oui, ça, ça doit être là, ouais. Mais pourtant, dans, dans l'univers de Halo, les planètes insurrectionnistes, il y en avait beaucoup. C'était vraiment un phénomène global qu'il y avait au niveau de, de l'humanité. Et c'est pour ça que ça a motivé le programme Spartan. Euh... Mais là, on ne le ressent pas tellement. Au final, on est vraiment focus sur les covenants. Et limite, tu ne comprends même pas pourquoi il y a de l'insurrection, en fait. Quand tu oui. vois les covenants à côté... Je trouve oui. que c'est un peu un défaut ça au niveau de la narration. Ben, moi je trouve que c'est les... Alors, euh, ça sera encore plus parlant la semaine prochaine, mais je trouve que les ennemis sont pas assez mis en avant en règle générale. Même les Covenants, pour une personne qui découvrirait la série, qui découvrirait l'univers de Halo par là, je trouve que les Covenants ne sont pas assez appuyés. Ben, et puis, on a vu... T'as l'impression qu'ils sont pénards les humains, et que de mais temps en temps, peu... ils croisent des Covenants. Voilà. Un petit peu, et, et aussi, en fait, on, on ne voit pas l'étendue du potentiel des Covenants autant en force militaire que euh, en espèce qui la composent. Il y a juste un moment où on voit grande bonté, où on voit qu'ils ont plein de vaisseaux, et puis quand, quand il y a le Gladius qui rencontre la Corvette, tu sens bien que la, le Gladius, il est un peu dans la merde. Oui, il En sent sachant qu'au final, un chasseur a, a suffi à le détruire. Bon. <rire> D'ailleurs, ça, c'est un, un peu abusé, euh, quand... mais bon. Complètement, mais euh... enfin voilà, moi c'est ça le truc qui me, qui me dérange. Il y a beaucoup d'espèces covenantes et, et on n'en parle pas, on les met pas en avant, mais en fait, tu sais pas où tu te situes réellement. Quelqu'un qui, qui est parachuté là, il comprend pas bien euh, l'insurrection, ce que ça représente en termes de menaces, il comprend pas bien ce que les covenantes représentent en termes de menaces. Alors qu'au final, bon, l'insurrection, c'est un peu un phénomène global que l'UNSC n'arrive pas à réprimer. Mais ils ont quand même une énorme supériorité par rapport à eux. ça. Je trouve c'est bien représenté. Par contre, les Covenant, ouais. tu as l'impression que dès qu'ils croisent des Covenant, tout le monde se fait défoncer. Mais <rire> tu ne sais pas euh, en fait euh, quels dégâts ils ont causé à l'humanité. Tu ne sais pas depuis combien de temps ils les connaissent. Tu ne tu sais pas l'étendue de la différence de force. Je trouve que c'est un peu un défaut, ça. ouais oui, oui. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de séries modernes qui sont un petit peu comme ça, où tu fait l'impasse sur certaines, euh, certaines choses. Alors après, là, je vais critiquer euh, Spielberg. Mais c'est un reproche que je fais bien souvent à des productions de Spielberg. On ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est vrai, en fait, c'est pas une blague. On prend la majeure partie des films de Spielberg à partir du moment où il y a des extraterrestres. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas véritablement pourquoi ils sont là. Euh, c'est parce qu'il fallait tu sais faire un film qu'ils sont là c'est pas pour rien <rire> mais est, Spielberg est beaucoup dans le flou sur les trucs alors peut-être que lui ça l'amuse de, de, de rester dans le flou et de se dire on n'est pas obligé de tout savoir et en soi c'est vrai Oui, mais après là on parle d'une série c'est pas comme un film mais, mais là je retrouve encore cet esprit de on sait pas on ne sait pas ce que c'est les ennemis, véritablement, et même pas que les covenants du coup, comme tu disais, les insurrectionnistes en, aussi. En, en fait, moi, j'ai l'impression que le but, c'est que quelqu'un qui connaisse Halo, bon, déjà, mis à part le fait que ce n'est pas canon et que c'est un choix un peu stupide, le gars qui connaît Halo, il n'aurait il pas envie de se taper une saison où on explique tout. Oui. On parle de, de l'univers de Halo, c'est une série Halo, donc, voilà, bam, tu rentres, tu as du Halo, voilà. Mais pour moi, le, le, on, voit, on voit les prophètes. On est avec eux, on est avec Maki. Il suffirait qu'à un moment donné, il passe la tête par la fenêtre, par exemple, et qu'il voit toutes les forces <rire> covenantes qui sont euh, en train de rentrer dans un vaisseau. Euh, plein de grognards, plein de jackals, plein d'élites, euh, des hunters, euh, des ghosts. Voilà, juste, on a eu ça pour l'UNSC, finalement, dans le premier épisode. Euh, oui, alors que c'est vrai que les covenantes, à part euh, Maki, les trois prophètes et... Euh dévot qu'on voit au début je sais pas si c'était un dévot ou quoi mais ouais on a vu que ça hein, des, des covenants quasiment j'aurais bien aimé euh, avoir la même chose pour les covenants voir leur puissance à l'intérieur de, de la station bah oui parce que là on a vu que des élites hein. pour le moment on a vu voilà. que des élites au premier épisode bon je pense que ça arrivera après mais c'est vrai que c'est pour le moment c'est un peu, un peu léger quoi Oh, ouais, et en fait c'est vraiment un truc, de toute façon on l'a dit à la première review et là on, on y revient, c'est qu'au final la série n'est pas vraiment destinée à des fans hardcore de Halo, en tout cas c'est pas mon sentiment, mais le public pour lequel elle est destinée, euh, elle le prend un peu en cours de route et elle ne lui explique pas bien tout, donc au final on ne sait pas trop à qui elle se destine, on ne sait pas trop euh, par quel bout la prendre, c'est bizarre. En fait, c'est bizarre. C est, c est... Je trouve que dans, dans la narration, ça a tendance à un peu se chercher. Alors quand t'arrives à la troisième, quatrième saison, euh, si tant est qu'on en a trois ou quatre, ça ira. On aura bien ouais. compris le truc. Mais euh, ouais, pour le, pour le moment, je trouve que le démarrage de la série est un peu bizarre. Quand même. Bah, déjà, à mon avis, saison 2, euh, ça peut s'arranger. Bah, déjà, même le, le moment plus... où ah. on va s'approcher d'événements clés de Halo, euh, la découverte de du Halo, euh, la, la chute de Reach, déjà là on va retrouver nos, nos marques et on va voir des vraies batailles, ouais. on va avoir des vrais combats qui est quand même l'essence de Halo, parce que bon là, 4 euh, épisodes à parler... Euh... Non bah, spoil, même, même dans la partie spoil, on fait du spoil, il va y avoir du combat euh, la semaine prochaine. D'ailleurs c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais le, le fait que visiblement... Donc le, le Major aura des, des souvenirs hein, de, de son enfance, et notamment, euh, visiblement, ouais. le fait qu'il est euh, un, euh, un, un élu, euh, comme les Covenants l'appellent, euh, fait que, il... visiblement, il, il a une connexion particulière avec les artefacts Forerunner, au point de les connaître sans en avoir rencontré. En fait, c'est un peu ce qui est suggéré quand il est gamin. Et... Euh, il... euh... Mais quand il est gamin, tu sais, il fait des dessins et tout de l'artefact. Et il fait aussi oui. des dessins, euh, du coup, d'un anneau. Mais l'artefact en question, oui. il ne l'a jamais, jamais vu. Euh, on en reparle la semaine prochaine, s'il te plaît. A... D'accord. <rire> <rire> non, mais c'est parce qu'au final, à la fin, il trouve un artefact euh, Forerunner euh, qu'il a touché quand il était plus petit. Euh, ouais. Bon, effectivement. Et puis, moi, moi ce que je comprend pour la suite, c'est qu'en gros, cet artefact, va, va, il va le toucher, il va avoir des visions, il va avoir un anneau. Moi, c'est ce que je me dis. ouais Mais eux-mêmes... Bah, depuis le début, c'est ce qu'ils montrent, euh, c'est ce qu'ils veulent dire, c'est un petit peu... Enfin, moi, je le vois comme un petit peu une, une carte stellaire qui mène à l'anneau. D'une certaine façon. enfin Oui, en fait, c'est comme ça que je le vois, sur le principe. Après, est-ce que ça va aussi servir d'index j'ai presque peur que ça serve d'index, d'activation. Moi, l'artefact, pour le moment, je n'ai pas du tout compris ce que c'était. Ce qu'il touche, ça fait de la lumière, euh, voilà. <rire> bah, voilà, c'est pour ça, une carte du monde, sur le principe, je ne serais pas surpris. Mais, encore une fois, c'est des choses, euh, on va en parler euh, plus profondément euh, la semaine euh, prochaine, avec les épisodes 5 et 6, puisque ça va pas mal bouger de, ouais. de ce côté-là. Euh, parce que là, là voilà. il semblerait que la, la série, quand même prennent une direction déjà assez différente des jeux, à savoir les humains sont au courant qu'il que y a des anneaux qui existent, et euh, c'est même possible qu'ils les trouvent avant la chute de Rich. Quoi. En fait, au niveau de la timeline, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et finalement, on ne sait même pas euh, si les anneaux seront comme dans les livres, ou les jeux, euh, pareil, enfin détruiront toute forme de vie comme ça, euh, de manière brutale, euh, ou est-ce qu'il y a un, un, autre, un autre mode de fonctionnement qui pourrait détruire qu'une seule espèce par exemple euh, c'est une bonne question ça Moi, je me Et suis que ça pas... soit vraiment une course à l'armement entre les Covenantes et les humains oui alors au final ça se trouve les enjeux autour des anneaux vont, vont pas vont pas tellement diverger mais là on, on s'avance quand même pas mal parce qu'à mon avis ça va être dans longtemps hein, la découverte des anneaux à mon avis ce sera peut-être saison 2 voire saison 3 hein. Alors euh, pour l'instant il n'y a pas de saison 3 qui est prévue. il ouais, y a une saison 2 de... <rire> confirmée, pas de saison 3, ouais. Ouais. ouais saison 2 confirmée. Normalement, il devrait même commencer le tournage dans pas trop trop longtemps, je crois. Je crois, mais je dis peut-être une connerie. Parce que j'avais entendu dire que Pablo Schreiber euh, avait repris son entraînement physique. Donc techniquement, il reprend son entraînement physique 2, 3, 4 mois plus tard. Euh, il oui, tourne. parce qu'il est quand même sacrément bien gainé, comme on peut le voir dans les <rire> 3. Il avait un petit ouais. cul, waouh <rire> Alors, on, on, on sent une pointe de jalousie, de ta part. <rire> on, on remercie cette, cette barre, d'ailleurs, euh, transversale, sur le miroir, <rire> qui nous a permis d'échapper au pire. <rire> toi aussi, tu l'as vu, oui. Tu sais qu'à chaque fois, je, je me dis, ça doit être, ça doit être un calvaire pour trouver les bons angles de vie. En plus, il faut pas trop qu'il bouge, sinon il dit, ah, attends, décale-toi, parce que là, on voit le, enfin, bouge, quoi. <rire> Mais même le caméraman, t'imagines la, la, la situation dans laquelle il est, le caméraman, il est là, il fait, on la voit, on la voit, on la voit, on la voit plus. <rire> ah ben là, les, les plans en contre-plongée, tu les aimes pas dans ces situations-là, tu <rire> <rire> enfin, y a... autant pour l'acteur que... que pour le caméraman y a... il doit y avoir quelque chose de je sais pas mais moi, moi je suis assez pudique de base donc c'est vraiment quelque chose qui me je pense qu'il faut vraiment passer au-dessus si tu veux tourner des scènes comme ça parce que ouais, ou, <rire> encore là, là c'est gentil quoi avoir de l'argent à la fin <rire> oui non mais là c'est gentil quand même oui non non non t'as pas de, de truc dans Game of Thrones par exemple on en a parlé euh... Là, j'étais choqué d'un autre niveau, là, parce qu'il n'y avait pas de, <rire> de barre. <rire> ah non, ah non. <rire> bon, bien, écoute, je pense qu'on a, on a fait le tour. Hein. Ouais, ouais, ouais, pour, euh, pour ces deux épisodes-ci. Euh, N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vous aussi. Essayez de ne pas trop spoil, voire de pas spoil du tout ce qui se passe après, si vous avez eu l'occasion de, de voir les épisodes 5 et 6. Euh, qui sont déjà sortis en Amérique et qui sont disponibles sur euh, My Canal My Canal Plus de son côté sur la chaîne diffuse deux épisodes par deux épisodes et nous on se cale sur euh, sur ces sorties d'épisodes et bien, du coup on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la review euh, des épisodes 5 et 6 Tout à fait. de la série en espérant qu'il se passe plus de choses mais euh, apparemment ces épisodes sont assez intéressants tout à fait. Euh, du coup, eh ben, j'espère qu'on aura plus de choses à en dire. Euh, Tout à fait. Euh, <rire> et ben... On a déjà, déjà presque... Oh, je sais pas, là, 40, 50, 50 minutes 40, 40 minutes, Non, mais c'est un coupe au euh... montage, ça. Il n'y aura <rire> pas autant au montage, je pense. <rire> et ben, du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. <rire> du coup, euh, merci à toi, Kino. Et, et ben, euh, merci entendu, à toi. Euh, vive à l'eau. Vive à l'eau, à très bientôt.